Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encodant Aujourd'hui on va faire un truc de différent par rapport aux premiers épisodes On va pas faire de l'Android On va partir sur un petit défi euh, L'idée ça va être de réaliser un boot Twitter en PHP en une heure J'ai un site, un de mes projets perso, c'est un site qui s'appelle Vilibnocle. Qui euh, au départ euh, servait à euh, savoir le déploiement des vélib au sein de la région. Et euh, d'ailleurs, on le voit que les vélib n'ont pas encore atteint euh, toutes les communes où ils sont censés arriver. Et euh, par la suite, j'ai fait évoluer le site et j'ai notamment rajouté une partie euh, comptage. Et euh, je me suis posé la question en début de semaine euh, les impacts du déconfinement sur l'évolution du nombre de cyclistes. Pour cela, euh, j'ai commencé à faire une série de, de petits tweets où je récupère les valeurs qui viennent d'ici et euh, aussi les, les valeurs de location de vélib, hein, puisque les deux chiffres sont, sont utiles. Et euh, l'idée, c'est euh, de réaliser un petit bot donc un, un script qui, euh, tous les jours, va poster un tweet automatique pour euh, donner euh, le nombre de locations de la veille et le nombre de passages de la veille. Et, euh, histoire de corser un peu le tout, l'idée, c'est de faire ce défi en une heure. Alors, la vidéo que vous allez voir ne va pas durer une heure. D'ailleurs, euh, dans l'angle, vous avez dû la remarquer avec la barre YouTube qui est en bas à droite. C'est une version montée de ce que j'ai fait en une heure, tout simplement. Et bah, bah c'est parti donc on va faire le compte à rebours 3, 2, 1 Go Voilà, donc euh, première chose, c'est de voir ce que propose Twitter comme API Donc là, on va voir les livres Twitter Hop, on refuse les petits cookies Donc euh, Twitter, comme de nombreux euh, services propose des donc une API qui est un... Un système permettant euh, de pouvoir interagir avec, euh, avec ce que propose le site. Et là, euh, donc, on voit qu'on a pas mal de euh, librairies PHP. Alors je prends la première. Euh, et euh, c'est ça qui va nous permettre notamment de faire des tweets automatiques. Euh, bon, alors là en plus on nous dit que c'est le plus populaire. Très bien alors blablabla bla bla bla bla. Euh, donc on va aller sur le site officiel je pense qu'on aura un peu plus d'informations en plus là, très important quand vous arrivez sur une librairie pensez à voir euh, de quand date euh, le dernier commit ça permet de savoir euh, rapidement est-ce qu'une librairie est encore active ou pas euh, donc là 21 jours c'est parfait, on regarde donc ça m'a l'air plutôt simple donc, composer, euh, composer, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est euh, un gestionnaire de dépendance. Euh, là, cette ligne-là va nous permettre d'installer directement euh, le système. Donc, hop, je vais utiliser VS Codium. Tac, on va ouvrir un dossier. Hop, on va l'appeler euh, euh, BotVlib. Pouf, voilà, tac. hop, j'ouvre le terminal intégré euh, je vais faire hop, composer required ça, donc là ça me crée un composer.json et ça va installer tout euh, si vous n'avez pas ça euh, vous pouvez passer par le site de composer qui vous propose un fichier à télécharger et euh, vous pourrez utiliser la même, euh, la même chose alors, on nous dit qu'il faut importer ça. Alors, hop, là, on va pas s'embêter. On va l'appeler boot.php. Hop, tac, voilà. Donc, on inclut le vendor. C'est un petit fichier qui est généré automatiquement par Composer et qui va permettre de charger toutes les dépendances qu'on a et qui va nous permettre, notamment, d'avoir accès à la classe donc là qui s'appelle Twitter Twitter.org. Ensuite, euh, donc pour faire des requêtes, on nous dit qu'il faut faire ça. Très bien. Et ben hop, on va faire ça. Et on voit qu'il nous faut un consumer key, un, que, un customer key, pardon, un customer secret, un access token et un access token secret. Alors, pour cela, ça, c'est euh, les clés API. Ok, donc, euh, premier point d'étape. Euh, là, j'ai commencé donc par récupérer le code. Et... Euh, il me faut donc mes clés API, hein, comme je le disais. Sauf que je suis allé sur le site de Twitter pour générer une appli et euh, j'ai pas pu. J'ai pas pu tout simplement parce que euh, ils, euh, ils ont changé leur politique et euh, j'ai dû euh, envoyer, euh, montrer pâte blanche, enfin, tout ça, tout ça. Mais c'est pas grave, puisque euh, j'avais en fait déjà euh, deux, trois applis de test, j'en ai repris une. J'ai pris les, les credentials chaud donc tous les identifiants euh, que j'ai besoin, je les ai mis dans un fichier à part, ah et j'ai récupéré là tout ça là. Je vais tout simplement faire un post. Eh parfait, voilà. Tac. Donc là, le post il va faire Hello World. On appelle ce fichier code.php. Cool, voilà. Donc là. Comme quoi, c'était hyper facile. On a créé notre bot Voilà. Donc ça, je pour le tweet parce qu'il a zéro intérêt. Euh, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va devoir euh, faire euh, des requêtes, euh, une requête en base de données pour récupérer les données, pour pouvoir faire le tweet euh, qu'on a envie. Donc euh, dans ma config qui est là, j'ai accès à une PDO donc la PHP euh, Data Object qui perd euh, pardon PHP euh, Database Object qui est en fait euh, la librairie de PHP qui permet de se connecter euh, sans aucun souci euh, aux bases de données et c'est eux qui gèrent tout alors hop euh, j'en profite faisant un peu euh, d'sql puisque là euh, j'utilise des fonctions qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les requêtes SQL euh, liste c'est pour euh, récupérer le minimum entre deux euh, colonnes entre la valeur de deux colonnes euh, du coup là ce que je fais c'est que euh, pour euh, estimer le nombre de locations euh, je prends le minimum entre le nombre de vélos pris et le nom nombre de vélos rendus que j'additionne au minimum entre le nombre de vélos électriques pris et le nombre de vélos électriques rendus et euh, c'est ça que j'appelle location et à ça, euh, je vais récupérer trois valeurs. Je vais récupérer donc, donc je pars de la current date aujourd'hui et je fais un subdate de 1. Donc, je prends à hier, je fais moins 8 qui me permet de l'avoir pour la semaine dernière et moins 15 pour il y a 2 semaines. Voilà, de là, je récupère mes données donc, avec un fetch all des familles. Voilà. Et euh, je vais préparer mon tweet. Voilà, on saute une ligne. Maintenant, voilà, surtout, on ne reproduit pas ça chez nous, parce que hop, c'est des gros copiers coller des glaces. C'est pas bien. Tac, voilà. Là, ce qui nous intéresse, c'est euh, tac, c'est date. Et testons, testons son efficacité. Parfait Donc là, ouais, voilà. Donc là, ça me paraît bon. Maintenant, hop, voilà, on, on a déjà un premier résultat. On va le faire un peu plus fun. On va, on va mettre un petit emoji vélo. Voilà, C'est un peu plus sympa avec des, des emojis. Et maintenant, tac, on prend ça. On fait ça. Hop, et on va tester avec... Avec tout le contenu. Ouh, Ben voilà C'est bien ça C'est parfait Il nous reste... Pouf Allez, on a explosé tous les temps là, il nous reste 27 minutes 40. Je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Voilà, stop chrono, tac. Euh, bon alors le défi hautement réalisé hein, franchement euh, comme vous avez vu c'est pas le truc le plus compliqué du monde euh, à savoir euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en plus euh, bah déjà remettre le lien là qu'on qu a oublié <rire> euh, voilà Ouf. déjà euh, ensuite, alors, si on voulait faire euh, des petits trucs en plus, euh, on pourrait euh, s'amuser un petit peu avec l'API. Parce que là, si je regarde, donc là, c'est euh, la documentation euh, de Twitter. Euh, documentation qui nous euh, qui nous apprend la vie. Et euh, on pourrait faire euh, d'autres choses, typiquement... Voilà, euh, on pourrait utiliser, donc là on a utilisé status qui est le, le test, euh, le, le texte qu'on veut mettre, mais on pourrait euh, utiliser in reply to status id et en faire un fil twitter tout simplement. Voilà, par exemple, on pourrait euh, voir, pour par exemple, générer une image, la mettre, par exemple. Enfin, voilà, on pourrait euh, s'amuser euh, s'amuser à faire ça. Bah, euh, on va s'arrêter là, comme vous avez vu c'est pas c'est pas les choses les plus compliquées du monde, hein. c'est assez simple à faire, en plus euh, là on a mis euh, j'ai mis plus d'une demi-heure parce que j'ai perdu euh, 10-15 minutes à avoir un compte sur la euh, et Twitter, hein. Penser à euh, prévoir ce genre de choses en amont. Et après euh, voilà, c'est vraiment la base de la base, et à partir de ça, on peut faire un petit boot et commencer à tweeter. Voilà. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine Ciao